Illustratrice depuis 14 ans. Je dessine pour plein d'univers, l'enfant, l'adulte, la publicité, l'édition, plein de supports. C'est le prénom de mon arrière-arrière-grand-mère. Et donc, c'est mon nom d'illustratrice. À l'école, je ne faisais que dessiner. Mes cahiers de cours au collège étaient remplis de dessins, etc. Et puis, pour moi, il n'y avait rien d'autre qui existait. Hein. C'était le dessin. Ouais. Et donc, après le bac, je suis rentrée dans une école d'art appliquée. Alors C'est quelqu'un de chez vous qui est venu vers moi pour me proposer ce projet et euh, j'ai tout de suite adoré le projet. Dans la famille, on est très sensible aux instruments, à la musique. J'ai des enfants qui ont été au conservatoire ou qui y sont encore. Moi, j'aime bien les, les projets qui changent. J'aime les challenges un peu et là, vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'ai proposé, je crois, deux ou trois croquis. Il y en a un qui plaisait plus que les autres. Je l'ai un tout petit peu adapté, mais vraiment, ça s'est fait une fluidité totale. Il fallait que le dessin puisse se, se séparer. Donc on a pris l'oiseau pour le, le graver sur la flûte. Jouer de la musique, la liberté. En plus, on sortait d'une période très compliquée. Donc voilà, ces trois enfants, ils soufflent un vent de liberté avec des notes de musique. La finesse, que ce soit sur là ou sur le petit chiffon pour nettoyer la flûte et puis bah, sur, pour la gravure, c'est non, je trouve ça magnifique. La gravure, c'est magnifique. Je pourrais la regarder pendant des dessin. C'est la première fois que je vois un de mes dessins gravé comme ça. C'est très beau. Je suis contente du résultat. Le process, en fait, c'est que je commence toujours par un, des croquis, feuilles blanche, crayon, et je, je, je fais des croquis. J'en fais 3, 4, 5, 10. Ensuite, je prends ma tablette et je, la, je prends mon dessin en photo. Et, enfin, le, le croquis que j'ai choisi, je le retravaille avec des applications de dessin sur ma tablette. Et pour ce projet-là, j'ai tout fait sur ma tablette, donc euh, la mise en couleur, tout. Donc Généralement, je fais 2-3 croquis que je fais valider au client, euh, on en retient un, je, je l'ancre et je fais la mise en couleur, et, et souvent, pas pour celui-là, mais je finalise sur ordinateur. Sur mon écran qui est plus grand, voilà, euh, j'aime bien changer les, faire des variations ou plusieurs propositions. C'est comme ça que je travaille. Ça m'arrive aussi de faire tout à la main. Je, je fais aussi des œuvres à l'encre ou de la sérigraphie à la main aussi, j'aime bien faire ça. Et euh, des fois de l'aquarelle, mais bon, quand même principalement un travail numérique. Donc le féminisme, la liberté des femmes dans le monde et des filles, euh, voilà, c'est vraiment un thème de prédilection et que je défends. Des fois, les mots ne sont pas accessibles à tous. Et je trouve que des images, bon, bah, ça peut marquer, ça peut véhiculer des idées, on peut les partager. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Alors, je suis principalement sur Instagram, où j'ai un compte où je suis très active. Je filme un peu les coulisses de, mon, de mes créations les projets qui arrivent, euh, voilà. Sur Instagram, c'est vraiment là où je m'exprime le plus. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a un livre pour enfants qui arrive. J'ai collaboré avec Netflix là, très récemment, ça va sortir. Enfin, il y a plein de, plein de super projets qui arrivent.